Alors, bien sûr, « Au mercat de la Libé » qui est, Svengut, est une classique « Au marché de la Libé »« Au mercat de la Libé »« Les sons de et des À Au mercat de la Libé »« Les sons de des monde venu, monde venu, monde venu, monde d'amour ja. Au mercat la Libé, Mon paille dos son lu à ou démi galina son bal à au et la magouya le mondeévénement le monde vin le soul les autresflo et fruits cha mondeévénement le monde des vin pays mais la ronde bien sûr on commence toujours par apprendre la mélodie et phrase à phrase au ralenti à au merc des la libé ilsson doudou et vous faites ce geste de la main pour inviter les enfants à répéter.